Pour sélectionner notre outil de marketing d'automation, on a établi une liste de critères dont le premier c'est l'interfaçage avec notre CRM existant. C'est très important qu'on puisse intégrer la solution facilement sans forcément passer par plusieurs développements. Le deuxième critère c'était la brique marketing distribué. On voulait pouvoir fournir à nos différents conseillers un outil qui soit puissant et qui leur permet d'envoyer des communications qui sont à la charte nationale de l'Union Le troisième critère, c'est l'omnicanalité de l'outil. Aujourd'hui, pour n'importe quelle marque, c'est hyper important qu'on puisse communiquer avec les clients via différents canaux. Les SMS, les emails, les push. Un autre critère, c'était la délivrabilité pour envoyer des emails. On passe beaucoup de temps sur, à travailler nos emails et on veut s'assurer qu'ils arrivent bien dans la boîte de réception de nos clients. Et enfin, le dernier critère, et pas des moindres, c'est le support. Aujourd'hui, nous n'avons pas une équipe assez robuste, une équipe technique assez robuste. Et nous avons extrêmement besoin du support de notre éditeur pour toutes les questions d'intégration, d'implémentation et évolution.